Allez la chacune Wouh Attends, attends Ma voiture <rire> ma, Martine est toute blanche, Martine Elle est nouvelle ma voiture <rire> Bah, J'ai dit que tu allais le reconduire hein, oh puisqu'il tu oh, a une pénigrime à la voiture. C'est dit C'est la Je sais plus ce si... C'est quoi Un ce qu'il a cru qu'il allait partir dans sa voiture. Ah, oui. Et, Et donc, donc il m'a dit... Bah, je préfère quand même sa voiture <rire> <ronde> On se verra pas, On se fait parfois dans des drôles de positions, hein ben, tu vois, il y noires, là. Oui, oh, coup, ah oui, ouais. Ouais, ben tu vois, tu tu Mais oui, il y a Alors, Non merci, ça va